Allez, je vous propose qu'on fasse le tour des superbes, superbes des annonces euh, de euh, l'Open euh, de Las Vegas, avec des sorties pour Warhammer 40K, pour euh, Edge of Sigmar, pour Blackstone Fortress, et puis également pour Underworld. Et puis pour Underworld, bah, vraiment là sur le coup, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti Et on commence donc évidemment avec Warhammer 40k, hein, la surprise viendra de mars, je dois vous avouer que ça m'a autant déstabilisé que convaincu. Les Adaptus euh, Mechanicus sont prêts pour le plus grand déploiement de renfort depuis leur lancement. Alors l'idée euh, est simple, hein, vous prenez des Skitaris et vous les faites chevaucher des Cybermontures. Et puis alors en plus, de toute évidence, ça va pouvoir cracher du feu. Dites bonjour aux au Cerberis Alors je vous l'avais dit, hein, c'est plutôt inattendu. Hein, euh, en plus, ça va être utile pour euh, faire des charges sur, euh, sur les, les Star Destroyers. Mais... Euh, <rire> Privia joke, mais bon, blague à part, je trouve que l'inspiration euh, du côté de Wild West Exodus me paraît presque évidente. Ce ne serait pas la première fois euh, qu'ils le font. Alors, la suite m'a un peu moins convaincu avec les Pteraxi. En fait, la tige de soutien ne me semble pas très bien intégrée, mais je sais qu'ils me feront mentir à partir du moment où on les verra en vrai. Par contre, l'inspiration des croquis Léonard de Vinci, je trouve que c'est une super bonne idée. Ce sont des unités de soutien idéales pour la liste des adaptus hein, qui va être capable de pénétrer, de prendre des cibles clés permettant au reste des troupes d'avancer. Du coup, ben, ces nouvelles unités hein, euh, sont toutes deux disponibles en deux kits. C'est toujours pareil avec Games, hein, histoire de devoir en acheter un max pour pouvoir couvrir toutes les possibilités. Pensez aux aimants. Les règles de ces unités seront disponibles dans Engine War. Le dernier épisode hein, de la série euh, Psyker Awakening. Alors on n'oubliera pas euh, également le retour de Mekari qui sera de toute évidence euh, accompagné d'un grand truc tout vert euh, qui crie Warg. Mais bon, il va falloir être encore un petit peu patient, peut-être plus d'infos ce week-end. Allez, on va passer à Edge of Sigmar avec les seigneurs du royaume de Limeth. Euh, et puis avec leur infanterie alors euh, ils rappellent les lanciers des hauts elfes hein, qui constituaient euh, de nombreuses armées de warhammer classiques mais ma première pensée elle a été pour le seigneur des anneaux et puis le gouffre de Helm. alors Alves a une longue tradition également hein, de cavalerie les wanari hein, envoient quand même du lourd avec leur lance, ils sont à mi-chemin entre des spartiates et et des elfes, et franchement, là aussi, euh, j'adore. Ça va vraiment péter les yeux au niveau couleur, mais euh, ça s'y prête vachement bien. L'une des plus belles sorties de Las Vegas, c'est sans doute ce héros qui semble banal à première vue, mais en fait, quand on le regarde bien, bah, on se rend compte que l'armure est totalement vide, et c'est juste génial de pouvoir faire ça. Regardez bien la figue, c'est vraiment top parce qu'en fait, toutes les armures elles, elles sont. Tenu soit par un dernier bout de l'armure d'avant, soit par la cape. Et euh, ben, je ne sais pas, pouvoir produire des pièces comme ça, euh, moi je serais la concurrence, ça me filerait la nausée, quoi. sérieusement. Et euh, que dire hein, de euh, Teclis bon, euh, ben, Pendant des années, hein, ce mage a honoré les tables, hein, les livres, les jeux et bien sûr notre imaginaire euh, sous toutes ses formes. Et ben, En 2020, il va euh, revenir euh, dans un modèle qui sera vraiment digne d'un dieu. Le griffon qui l'accompagne est juste magique, encore une pièce qui se justifie à elle seule. Côté Battleton, on aura le retour des séraphons, le nouveau Battleton exporte pleinement les origines, et on espère avec les nouveaux décors également que ça arrivera assez vite. Allez, on va aborder Underworld, puis vous le savez, moi, la dernière extension, Beast, ne m'a pas vraiment convaincu. Je trouve pas que les figurines soient très très belles, surtout les, les toutes dernières sorties avec ces espèces de ghouls. Mais là, eh ben, je pourrais peut-être changer d'avis. Alors euh, du coup, on va avoir l'arrivée euh, du euh, Wormspat, hein, c'est une bonne onde de Rodbringer répulsif, composé de deux putrides et euh, d'un sorceleur. Ce groupe pourrait euh, changer la donne, je sais, c'est mal de s'arrêter à la figurine et euh, juste à l'esthétique, mais c'est une histoire de feeling, et puis euh, bah là, bah, je parais partant. Alors par contre, hein, ceux qui ne se sont pas lancés dans Blackstone Fortress, je pense qu'ils ont fait une erreur parce que là, euh, de toute évidence, on nous sort quelque chose qui va vraiment finir de compléter la gamme, et, et, et ça va peut-être ouvrir des perspectives pour la suite. Autant dire que c'est du lourd, les Zoates vont apparaître, et euh, bah, du coup, on se prête à rêver aux tyrannies de, dans le jeu. Les Zoates pourraient les introduire. Sur la chaîne, on suit le sujet, croyez-moi. Donc étant donné que moi j'ai pas mal suivi la gamme, si ça vous intéresse qu'on refasse des parties de Blackstone dans un let's play, voire un live, eh n'hésitez ben, pas à le mettre en commentaire. Allez, hein, je vous laisse sur les dernières merveilles de la forge et le Kingza hein, de Horus et N'hésitez pas à me donner vos commentaires hein, sur ces sorties, qu'est-ce que vous en avez pensé, lesquelles vous hype le plus. Et puis ben, moi je vais m'attacher à suivre un petit peu ce qui va se passer ce week-end et à vous tenir au courant des sorties.